Salut toi, tu vas bien Bon, de retour après les vacances. Euh, une petite semaine de reprise. Là on est mercredi 23, 23 août, je crois. Voilà. Je ne me suis pas plus renseigné que ça sur les dates. Euh, donc j'ai repris cette dernière semaine d'août. Hein. En fait, on est travail, élevé le taf. Là je viens de quitter mon travail et puis je me rends et euh, c'est inédit. <rire> Depuis deux ans, euh, je me rends un, un apéro cycliste et donc je vais emprunter mon ancien trajet vélotaf retour en fait. Euh, bah, bah, bah, pratiquement euh, entièrement. Voilà. Jusqu'au mont de celui en fait. Et donc euh, je vais me retrouver sur la rue de Vaugirard qui est euh, en train d'être transformée. Alors, euh, en train mais <rire> pas totalement. Hein, du tout, il y a des barrières partout, donc c'est un tout petit peu nul. Donc là, ils sont en train de nous concocter euh, une bidirectionnelle, ce qui est relativement révolutionnaire pour euh, Vaugirard, puisque Vaugirard est à sens unique. Hein. Mais là, euh, pour les vélos, on va... Pouvoir passer dans les deux sens. Alors ça fait beaucoup couler d'encre virtuelle sur les réseaux sociaux, là, cette semaine justement. Euh, les, les prémices de cet aménagement, c'est très décrié évidemment par les automobilistes, hein, parce que dès que tu prends un tout petit peu d'espace, alors euh, en fait sur la majeure partie du temps, ça prend de l'espace de stationnement et pas de circulation. Hein. Là ici on voit que on est euh, dans la configuration... Euh, c'est à dire euh, voie de bus cyclable tout simplement et puis euh, à gauche euh, ça circule donc euh, ça ne change rien en fait finalement en termes de circulation mais bon là c'était un peu trop précoce pour aller euh, poser ces roues là parce que à part les scooters qui empruntent euh, la piste euh, comme ils peuvent euh, moi même euh, je galère un petit peu là donc on va attendre la hein. de. <rire> repasser par ici euh, on va attendre juste que ce soit finalisé et puis euh, voilà que ça ait l'air d'un vrai euh, REV, réseau express et vélo en l'occurrence et que ce soit bien euh, balisé Voilà. là tout est en jaune donc euh, ça augure juste euh, d'un concept de courant à piste temporaire voilà est-ce que ça va être euh, balisé en blanc euh, nous ne sachons pas <rire> Mais nous donnons beaucoup d'espoir à ce sujet J'avais plein de petits panneaux pour passer les feux Je précise pour les haters qui sont là en train de dire Ouais on croit qu'il y a un cycliste qui coille les feux Non non, ceux où il n'y a pas de panneaux je m'arrête Puis ceux où il y a des panneaux je passe allègrement Une fois que j'ai laissé la priorité à toutes celles et ceux qui doivent l'avoir. On a bien vu donc, euh, le nouvel aménagement euh, côté préfecture de police et siège de l'UMP. Et puis, ma foi, après, c'est encore la galère. Hein, donc, euh, bah, à un moment donné, euh, je vais quand même m'en affranchir. Parce que, voilà, je, comme il y a des barrières partout qui bloquent. Euh, et bah, peut-être que je suis pas du tout légitime à venir poser mes roues ici. Donc, c'est un peu le zigzag, hein. c'est un peu le bazar en fait. Mais bon, ça, on est dans, dans la phase de transition. Là, on retrouve une, une conjoncture euh, classique d'avant. Hein. Voilà, la voie de bus à droite et la voie de circulation générale à gauche. Pas mal de cyclistes, euh, pas mal d'automobilistes. Et on réalise que. Euh, Finalement, le, le seul élément perturbateur dans ce flot, parce que, bon, voilà, une automobile, sa vitesse moyenne en ville, c'est 14 km heure. Un vélo, sa vitesse moyenne en ville, c'est 15 km heure. Donc c'est très analogue, finalement. Je, je suis conscient que je vais choquer beaucoup de militants <rire> anti-voiture en ville avec ce discours. Mais euh, c'est quand même beaucoup plus facile de, de cohabiter avec des automobiles qu'avec euh, des scooters, en l'occurrence. Scooters et motos, hein, qui ont une espèce de puissance incroyable, complètement démesurée par rapport à la ville, complètement inadaptée par rapport à la ville. D'ailleurs, euh, je vais le redire, parce qu'on ne le dit pas assez, mais plus de 50% des, des accidents mortels en ville, ça concerne les usagers d'euros de motorisés. Voilà. Parce que là, tu te retrouves avec, entre les jambes, un engin qui est totalement inadapté, de par sa puissance, à la circulation en ville. Et avec les résultats qu'on connaît. Pour mémoire, à Paris, la moyenne annuelle, statistiquement, c'est entre 1 et 2 morts par an à vélo. Voilà. Alors que la moitié des autres morts sont des usagers de deux roues motorisées. Et pendant ce temps-là, bah, on a quitté la Vaugirard euh, un peu aménagée, enfin en cours d'aménagement. Hein, et on a rejoint la Vosgirard euh, traditionnelle telle que je l'ai fréquentée pendant euh, plus de 10 ans, pratiquement 15 je crois. Et euh, voilà, où il n'y a aucun, aucune piste, que, aucun, aucun aménagement en tout genre. Mais par contre, il y a un billard, euh, parce que ça venait d'être fait. Euh, c'était juste hyper agréable de, de rouler sur un, un bitume de cette qualité. Et ben ça fait tout plaisir, et puis euh, ça fait plein de picotis partout dans le ventre, dans le bas du ventre, <rire> de, de retrouver mon trajet euh, vélotaf euh, antérieur. Euh, je, je lis beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, euh, de gens qui disent « Paris, c'est horrible, ça pue, euh, c'est sale, et tout ça, machin, voilà ». Bon, écoute, euh, j'ai vécu 22 ans à Paris, et euh, dès lors qu'on l'a quitté, bah, on l'a regretté, mais oui, mais tellement, <rire> tellement. Paris, c'est comme une, une ville formidable, mais voilà, mais quand tu sais pas euh, l'appréhender, quand tu sais pas la vivre, euh, quand tu sais pas la repenter, en l'occurrence, euh, Paris, euh, euh, voilà, pendant plus de 15 ans, c'était... Euh 22 ans, en fait, hein, en l'occurrence. Mais bon, c'était pas le même trajet, à l'époque. Mais c'est une ville, dès lors que tu la, tu la repentes à vélo, et même à la fin des années 90, c'est une ville que tu t'appropries, que tu, que tu chéris et, et que tu apprécies. Beaucoup plus que dans les transports en commun, sous la terre, évidemment, et beaucoup plus que dans ton automobile euh, à faire une moyenne absolument ridicule. Je parlais de la, la moyenne, euh, la vitesse moyenne d'une automobile en ville, euh, en France, qui est de 14 km heure, évidemment à Paris, c'est largement en deçà. Euh, c'est même euh, totalement ridicule. Je veux dire, euh, tu vas pas carrer euh, tes 70 kilos tout seul dans ta bagnole, parce qu'on va pas se mentir, euh, que 99% des gens qui se déplacent en auto à Paris, ils sont tout seuls dans leur bagnole. Donc quel intérêt d'aller carrer tes 70 kilos dans ta bagnole d'une tonne 5 pour faire du 4 de moyenne à l'heure. C'est juste délirant. Et je veux dire, Annie Valco a pas inventé les bouchons. C'était notamment ce qui m'a motivé moi personnellement à la fin des années 90, à prendre mon vélo, à enfourcher mon vélo pour me déplacer. Parce qu'en voiture c'était juste innommable, innommable. Désolé de casser les limites, hein, mais voilà, <rire> on en est là, le calcul est là, <rire> les comptes sont pas bons Kevin. Donc je termine euh, le boulevard euh, Le Boulmiche, comme on dit, en titi Parigo. et puis avant de m'engouffrer euh, sur Saint-Germain, bon là rien n'a changé, hein, c'est exactement la même configuration, alors là c'est la toute fin du boulevard Saint-Germain, avant d'aller euh, se déverser euh, rive gauche. Et puis moi, je vais quitter la rive gauche pour aller euh, pour la rejoindre la rive droite, pour aller à mon, à mon petit apéro au cyclo, là, hein, quand même. Parce que ça faisait longtemps que j'étais étais pas allé, et puis euh, j'avais des têtes à voir, et euh, des bisous virtuels à donner, des bisous du coude, hein, voilà, en mode Covid. C'est un peu frustrant. Alors c'était génial parce que... Euh, j'ai rencontré de nouvelles têtes, hein, des, des gens que je n'avais pas encore vus, mais voilà, des, des arrobas de Twitter. Hein. Je parle dapéro de, c'est des apéro-cyclo euh, qui, qui sont organisés sur Twitter, mainly, on va dire. Et là, j'ai rencontré des gens qui sont venus les bras chargés de cadeaux, voilà, avec euh, plein de petits cadeaux. Alors, euh, euh, tout ce qui a trait au mignon en l'occurrence, hein, parce que c'est mon avatar. Donc, euh, <rire> les gens ne s'y trompent pas, voilà donc ça peut aller d'un simple pot de yaourt, à un petit montage euh, fabriqué maison, à plein de choses euh, un pistolet à eau, un porte-clés euh, merci, observation cycliste j'étais ravi de te rencontrer pour la première fois c'était bien cool voilà, fin de Saint-Germain euh, <rire> le classique cloaque habituel hein, avec cette bande cyclable euh, qui existe depuis euh, moult années hein, voilà, rien de nouveau euh, à l'est, à l'ouest, rien de nouveau. Voilà. Mais par contre, avec une fréquentation cycliste euh, accrue, voilà, c'est clair, c'est évident. Mais ça roule. Ça roule et puis euh, grâce au panneau de M12B euh, au feu pour passer euh, tout droit, euh, ça roule encore mieux. Merci Paris. Ça me fait plaisir, tellement plaisir d'aller reposer mes roues euh, dans ce coin-là. Alors là, juste à ce moment là je venais de me faire sonner par un cycliste derrière qui voulait absolument me passer. Euh, bon bah faut te calmer mon grand, il euh, y en a quatre devant moi. Euh, je... Même si je me pousse, euh, tu auras des problèmes pour passer devant. Je m'embarque euh, sur le quai Henri 4 Bon, là, qui n'est pas du tout aménagé hein. euh, c'est l'espèce d'autoroute urbaine qui va rejoindre euh, les, les voies d'accès à l'autoroute A4 donc euh, là tous ces gens là ils sont pas là pour tricoter euh, ou pour euh, ramasser les champignons ils sont là juste pour s'enfuir de la capitale voilà petit autres qui sont tous tout seuls dans leur grosse bagnole euh, c'est triste et là je croise une vélo-école en plein exercice euh, qui... Bah, qui apprend à des gens euh, qui ne savent pas, par exemple euh, des adultes qui n'ont pas fait de vélo depuis qu'ils étaient enfants, voire des adultes qui n'ont jamais fait de vélo de leur vie, hein. tout simplement. Donc c'est hyper important ces vélos écoles et merci à, à tout ce milieu, tout ce tissu associatif euh, qui s'engage et qui donne du temps, euh, du temps vraiment, euh, du, du temps de vie en fait, euh, pour aider celles et, euh, et ceux qui, qui veulent se mettre au vélo pour la première fois à s'y mettre dans les règles du lard. <rire> le lard, ça me concerne plus moins que, que les autres. Hashtag dodu. Et puis, t'as bien vu, alors bon, c'était quelques centaines de mètres auparavant, mais euh, quand j'ai tourné à droite pour euh, venir chercher le souterrain euh, Henri IV, euh, et bah, le feu euh, est bloqué en orange clignotant et c'est juste dramatique parce que tout le monde attend pour euh, traverser. Donc ça veut dire, feu orange clignotant, s'il y a un passage piéton, et eh bien euh, c'est les piétons et, et les cyclistes euh, pieds à terre hein, qui ont la priorité pour traverser et tout ce petit monde attend. Parce qu'il y a tellement de flux motorisés qui arrivent que personne ne s'arrête. Mais personne. Et là tu peux te voir attendre très très très très très longtemps avant de pouvoir traverser, avant que le premier conducteur qui décide de respecter euh, cette fameuse priorité piéton euh, se présente. Et encore, comme il y a deux voies de circulation, bah, si on a un qui s'arrête, c'est pas dit que celui qui est sur la voie à euh, côté euh, s'arrête. Hashtag dramatique. Mais les, les cyclistes grillent les feux et puis menacent les piétons et veulent leur rouler dessus, tout ça, machin. Voilà. Tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette espèce de cycliste bashing euh, permanent euh, sur les cyclistes, alors que juste, euh, en fait, finalement, euh, les premières victimes de la route euh, à Paris. Euh, après les deux roues motorisées, malheureusement, ce sont les piétons et c'est pas les cyclistes qui les tuent, évidemment. Bon, c'est incroyable, ces berges de Seine, ça grouille de vélo dans tous les sens, c'est même trop là, ça grouille comme de la vermine. Bon, voilà, je suis arrivé à mon apéro chez Daniel, je te fais un petit bisou, je te souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, selon l'heure, un bon midi, bon appétit, si vous êtes à table et prenons sur la route. Allez, bisous, salut